On est à la dune du Pila, on est au pied, donc on commence notre périple. Je vous présente, euh, bonjour, euh, bonjour bonjour Thibaut, je te présente ma cousine qui s'appelle. tu vas dire <rire> Lauriana, et en fait, pourquoi on est là, Lauriana Vas-y, explique-nous. Je vais enfin visiter les dunes du Pila. Voilà, elle vient de, de la France. Et elle m'a dit j'ai un rêve, c'est d'aller à la dune du Pilat. Salut, salut, bienvenue dans, dans ce périscope. Voilà. Donc on va monter là-haut. Et donc ce que j'avais envie de partager avec vous, donc, je... et j'avais envie de partager avec vous ce moment, juste pour vous dire qu'il est, qu est bon de passer du temps avec avec ceux qu'on aime, voilà, là, ma cousine que j'adore. Et euh, on va passer la semaine ensemble. Merci de m'envoyer des petits cœurs. Voilà, tapotez vos petits écrans pour envoyer des petits cœurs. Je trouve ça génial. Et là, on est en direct avec vous, en train de grimper la dune du Pila. Voilà, alors il y en a pour toi, c'est la première fois que tu vois un périscope. C'est ça. Et tu reçois plein de cœurs, t'as vu <rire> Waouh, merci Donc, alors, je vais retourner l'écran pour que vous puissiez... Voir, bonjour à tous ceux qui rejoignent ce périscope. Water, water ou what else, je ne sais pas. Bonjour à tous ceux qui rejoignent ce périscope. Alors, là je suis essoufflé, je suis déjà essoufflé, voilà. On est en train de monter la dune du Pilat. Et je vous montre ma cousine parce qu'elle en vaut la peine. Voilà, voilà. Et donc, quand j'ai l'habitude de faire des messages inspirants d'où je suis, je me suis dit que ceci était bien représentatif de ce que la vie peut être, c'est que la vie c'est un parcours, la vie c'est parfois comme un escalier, on monte les échelons et parfois on avance et on se fatigue comme moi. <rire> Pas comme Et ceci forme un message métaphorique de la vie, c'est que la vie est faite d'objectifs qui sont parfois loin, mais qu'il est important aussi de réaliser ces objectifs marche après marche, de développer des sous-objectifs qui nous permettent d'arriver à l'objectif final. Et c'est en cela que réside mon, mon message inspirant du jour et transpirant. Et parfois, arriver à ces objectif, ça coûte beaucoup. Beaucoup d'énergie, comme là, vous voyez, c'est dur, parce que c'est haut. Mais regardez, quand on arrive en haut, la récompense est merveilleuse. Il y a beaucoup de vent, malheureusement. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce périscope. Donc voilà. Et quand on atteint son objectif, comme dans la vie, la récompense est merveilleuse n'oubliez pas cette métaphore c'est quand vous avez des objectifs n'oubliez jamais de viser marche après marche échelon après échelon contemplation comme tu dis très justement c'est très juste contemplation voilà voilà donc si vous aimez ces images et ce message tapotez votre écran pour m'envoyer des petits cœurs d'encouragement et ma cousine vit ici un rêve, et ça aussi c'est exceptionnel, c'est de pouvoir aider quelqu'un de façon très simple à réaliser un rêve. Ma cousine est à la dune du Pila, elle avait rêvé d'y être, elle y est, et je me profiter de cet instant euh, intime et émouvant. L'objectif est rien. Est-ce que vous entendez encore bien Ben vas-y. vas-y, pas de retour, vas-y. Non mais moi Hein Non ah. mais je te garde ton sac. Non. Mais bah, viens, je te garde ton sac, vas-y, cours. Tous les deux. Ah, oui, oui, oui. ah bah, bon, on y va alors. Oh pétard Mais qu'est-ce que tu me fais faire toi Je vais tomber. Mais toi aussi tu vas tomber, tiens. <rire> Bon ben j'arrive alors Oh pétard on va tomber enfin je vais tomber oh. Oh, punaise fini, Non pas tant que ça non oh. <rire> Allez, tu veux courir la dune depuis là ouais. Bon je filme tout au cas où hein Non c'est fini là Ah ouais c'est fini Allez. Allez toi On y va Comment moi Allez Allez on y va <rire> On n'est pas tombé, on n'est pas tombé. Trop bien, trop bien. C'est plus marrant si on tombe. Ouais. Mais bon là, le sac. Enfin, pour Ça ceux qui pour ceux qui regardent. Voilà. voilà. Super famille. Et Lauriane qui est Qu'est-ce là-bas Au oh, moins, on tombe dessus. Non. Allez, on y retourne. C'est 74, 74 ans, j'ai. Je cours, j'arrête pas Ah la punaise J'ai trois tonnes de sable dans les ouais, gonasses C'est mieux hein ah, C'est savez pas bon. de regret Non C'est vrai que c'était marrant hein On y retourne Non ça va, deux fois ça suffit Fénias Mais Lina